Bonjour. Euh, du coup, euh, s'il y a des problèmes de lisibilité, en fait, je l'ai mis en ligne euh, la présentation. Donc, si vous voulez la suivre en même temps, c'est possible euh, avec le QR code. Ou euh, j'ai tweeté aussi euh, sur le Twitter de PyConFR. Euh, normalement, il y a un lien euh, sur la présentation. Ouais. Okay. Du coup, euh, on va parler de microservices, gRPC, euh, implémentation Python. Encore plus proche, ok d'accord, okay. euh, donc euh, l'intitulé « Exemple pratique d'utilisation de microservices pour une mini application d'analyse sémantique de texte ». Donc euh, l'idée ça va être d'essayer de, de présenter un peu l'utilisation possible de microservices. Euh, là les, le cas d'usage ça va être euh, donc de récupérer des tweets, euh, des tweets et de, de faire un peu d'analyse sémantique, euh, mais du coup en fait le processing c'est pas forcément que je vais présenter, ça va être plus euh, l'aspect en fait euh, d'architecture et de euh, l'utilisation des microservices pour organiser euh, l'application et, euh, et processer les choses. Euh, du coup on va parler de GRPC, donc, euh, qui est euh, un framework Google, open source, il y aura du Python. Euh, la base derrière sera du MongoDB, mais bon je ne vais pas rentrer dans les détails euh, du stockage, euh, du stockage DB ce n'est pas forcément le but. Euh, NLP donc ça sera spicy et d'autres lib euh, NLP et euh, donc ça a des, euh, les textes utilisés ce sera des tweets hein. mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. <rire> euh, du coup euh, ce qu'on va voir donc euh, présentation je vais me présenter un peu présenter les projets que j'ai fait en microservices expliquer un peu le, le côté euh, le cheminement côté un peu philosophique de la démarche euh, donc il y aura un gros paquet sur euh, gRPC euh, donc euh, l'aspect théorique euh, RPC et après l'implémentation Google et on essaiera de faire un bilan à la fin Donc présentation, qui suit expérience motivation Donc Au départ j'ai un background plutôt computer graphique principalement C++, donc j'étais à l'INRIA Rhône-Alpes, Grenoble ouais. J'ai travaillé aussi un peu dans une boîte de jeux vidéo sur le moteur graphique donc j'étais plutôt côté recherche à l'époque, OpenGL, et enfin bon bref, côté graphique recherche. Euh, après j'ai fait un passage assez long à l'IGN, donc sur des problématiques cartographiques et de recherche, donc euh, au départ c'était plus visualisation de données, puis après euh, utilisation de données et acquisition de données, et en l'occurrence sur le dernier projet qui était acquisition de données, euh, j'ai commencé à m'intéresser à Python et au système de microservices. Après je suis, je suis allé dans une boîte, Limetrix, qui était euh, sur de la... Du coup, enfin, En l'occurrence, moi je travaillais sur une problématique de crawling, c'est-à-dire de récupérer des flux TV et d'essayer de, de les analyser pour récupérer des, des publicités de manière la plus intelligente possible. Euh, après je suis revenu dans le domaine SIG, euh, donc avec Smart euh, SmartCity, euh, du coup là je faisais principalement du Python, euh, chez Olométric je faisais encore un peu de C++, euh, de c++ pardon. Euh, là, après, je suis passé vraiment du côté euh, Python. Euh, et du coup, j'ai aussi je me suis un peu écarté du côté euh, data, enfin, du côté science, et je suis passé plus au côté architecture. Donc, avec euh, mes deux dernières expériences, dont euh, celle actuelle euh, chez 360, 365 Talents, euh, qui est un système euh, d'aide aux ressources humaines via intelligence, euh, enfin, via des IA, machine learning, sur l'analyse de texte, d'où le, le talk euh, aujourd'hui aussi. Euh, du coup, en cheminement, euh, donc au départ, euh, à la fin de l'IGN, j'étais parti sur euh, notion de qualité de code, de pattern, en fait, de création de code. Euh, J'ai commencé euh, donc microservice, donc à l'époque c'était ROS. Et après, je suis passé sur euh, chez Holimetric, on est passé en RPC, toujours avec un système de microservice pour distribuer les calculs, euh, avec des problématiques de, de qualité de code, clean code. Et après, donc là dernièrement, je suis plus sur le, les notions d'architecture. Et là en l'occurrence sur le, le dernier projet là on est sur euh, l'architecture hexagonale pour euh, répartir et clusteriser, enfin euh, de bien séparer les, les notions de, de user, d'applicatif, de, euh, de storage, etc. Euh, du coup je vais montrer quelques anciens projets euh, donc, qui ont utilisé les microservices et euh, qui ont inspiré en fait, toute la démarche que je vous présente aujourd'hui. Euh, du coup, il y a le projet IGN. C'était Leeds euh, qui était sur de l'acquisition de données géographiques, donc euh, via des euh, différents euh, différents devices comme euh, photographie, euh, laser et euh, information euh, euh, géographique. Après, il y a eu euh, donc, euh, crawler TV, euh, crawler TV pardon, Python, euh, où il y avait du FFmpeg, traitement du signal et euh, l'acquisition vidéo, puis euh, traitement euh, automatique. Euh, après, j'ai fait un, des tutoriels euh, pour continuer un peu la vibes. Euh, Microservices, donc euh, la boîte chez ForCity c'était un tutoriel sur euh, l'utilisation de données géogra géographiques et euh, pouvoir faire des requêtes euh, via des microservices sur des données géographiques euh, stockées en, en base euh, Pogis. Et là actuellement, euh, on ne fait pas encore de microservices dans la boîte, mais euh, bon, j'essaye de propulser le truc et d'expliquer de, l'intérêt et l'architecture qu'il y a derrière. Donc sur le projet Hygiene, c'était un projet d'acquisition de données, on avait plusieurs matériels. Donc il y avait euh, des lasers, il y avait des caméras, il y avait un microcontrôleur et en fait il y avait une hétérogénéité d'appareils euh, et le but c'était de créer un, un système euh, homogène ou un moyen de communiquer en fait, entre ces différents, euh, différents appareils. Euh, du coup l'idée ça a été d'utiliser ROS, euh, qui est Robotic operating System qui permet d'avoir une couche d'abstraction, de définir des messages, des services et de faire coexister en fait tous ces appareils avec une, euh, un même langage, en fait, une même définition. Euh, qui après, si tous les appareils répondent via des drivers euh, à ce protocole, on peut tous les unifier et euh, avoir une communication euh, homogène. Euh, donc c'était principalement euh, du C++ euh, à l'époque et du C à peu près sur Arduino. Il euh, y a eu des portages, euh, donc il y avait un laptop et y a aussi un portage sur, euh, sur Raspberry. Donc au final ça permet de faire de l'acquisition temps réel de données laser euh, et d'autres informations euh, type géographique. Donc au final on a fait un prototype, donc au départ c'était commandé par la DGA, Direction Générale des Armées donc on a fait un prototype avec une architecture logicielle et, et quelque chose de physique aussi, comme on peut voir. <rire> donc Après il y a le projet Crawler TV, donc là l'idée c'était à partir de flux de données TV ou radio de faire de la captation de stream et de faire de l'analyse, donc de, le but in fine c'était de reconnaître des publicités et des horodatés. Euh, du coup, on a articulé le projet euh, via différents microservices où chaque, euh, chaque service en fait, euh, avait une tâche dédiée. Donc Il y en avait une c'était juste pour le stream et la capture vidéo, une c'était pour la reconnaissance, une c'était pour le redatage, une c'était pour le stockage et le, renvoyer des informations de, de matching. Euh, donc du coup là, le BAC c'était euh, FFmpeg pour euh, la vidéo en C++ et euh, de l'autre côté c'était quasiment que du Python euh, via gRPC. Et derrière, il y avait une, une base MongoDB pour stocker les informations. Donc, là, du coup, l'idée des microservices et de GRPC, c'était vraiment de pouvoir unifier euh, différents types de langages et différents types même de, de processing et de pouvoir coexister de manière homogène. Euh, du coup, là, c'est un exemple, par exemple, d'application où on avait euh, des applications, des services enfin, qui étaient conteneurisés dans des dockers, où il y avait des entrées-sorties euh, entrées avec l'application qui faisaient des requêtes et on pouvait faire du, du processing euh, avec. Euh, des applicatifs conteneurisés euh, Donc après je suis passé, j'ai ouais, pas réussi euh, après à trouver des emplois qui utilisaient directement les microservices ou peut-être je me vendais pas assez bien je sais pas mais du coup j'ai continué quand même à conserver euh, cette connaissance à essayer de la, de la développer donc je suis parti plus sur des, des tutoriels ou des présentations euh, souvent en début d'entrée dans les boîtes euh, je présentais un peu un projet qui était lié à la, à la problématique de la boîte avec ce type de technologie et montrer les, les intérêts en fait qui étaient liés euh, qu'on pouvait tirer de cette technologie. Donc là, c'était un projet sous Python 3.7 qui utilisait GRPC avec des données géographiques donc en Postgre, et donc avec des données géographiques donc OpenStreetMap et des données nationales du territoire. Donc là, c'était vraiment une sorte de Hello World Hello World euh, SIG. Euh, mais bon, ça, ça fait faire plein de choses et c'est assez intéressant. Donc derrière, là, là je m'étais intéressé aussi un peu à la à la stack infra, donc euh, j'utilisais Docker Compose, je faisais un peu de monitoring et de, avec euh, Grafana, Consul, et, euh, et c'était assez complet le, le projet, d'ailleurs si vous voulez aller faire un tour, euh, j'ai pas de licence particulière, enfin le, mes, mes codes vous pouvez les prendre autant que vous voulez, faire ce que vous voulez avec, euh, c'est libre à utiliser. Euh, du coup, euh, aujourd'hui donc c'est plus un projet lié à ma nouvelle thématique donc NLP, euh, c'est quelque chose que j'ai présenté, euh, c'est bon, quasi ce que j'ai présenté en entretien d'embauche, donc du coup j'ai été engagé, donc ça a plutôt bien marché. Et, euh, et du coup ça a présenté euh, un exemple d'architecture microservice avec du traitement de langage, puisque c'est les, les, euh, les thématiques de ma boîte actuelle. Donc du coup ça ressemble à peu près à ça euh, l'application, où c'est toujours euh, DB centré, avec, euh, donc c'est une MongoDB au centre, et on a autour, euh, en cercle, euh, différents services, des applications, et les applications utilisent des services pour requêter la base, enfin, du coup les applications ne sont pas au courant que c'est dans une base, ça permet d'abstraire, et on passe par des services qui fournissent un service, mais par définition. Et euh, du coup on a des services, soit, alors, en l'occurrence il y en a deux, il y a pour le stockage, storage, et euh, le feature processing, donc euh, utiliser les données et faire euh, les calculs qui, euh, qui ont besoin d'être faits. Euh, donc euh, ouais, le, la, enfin, le, Derrière le, les outils utilisés c'est un peu les mêmes c'est euh, donc le GRPC pour le, le flot de communication euh, donc il y a la REST API, EO file donc c'était pour les données, euh, récupérer les données et les stocker et, euh, et c'est MongoDB toujours au centre puisque bon, j'avais une expérience assez bonne avec cette base donc j'ai essayé de capitaliser donc, euh, donc là on va s'intéresser en fait à GRPC qui est le, le framework Google RPC, et dans RPC, il y a RPC. Donc on va voir un peu le RPC, qu'est-ce que c'est. Donc c'est pour Remote, Protocol, Remote Procedure Call, pardon. Euh, donc grosso modo, il y a, on est un utilisateur, donc l'utilisateur en fait c'est le développeur, c'est pas un utilisateur-utilisateur, utilisateur, euh, Qui euh, donc là ouais, bon, une petite définition wiki, euh, donc qui définit via une interface de description de langage, un ensemble, des ensembles de messages, de services, qui va définir en fait tout le protocole, de, tout le data workflow, comment la donnée va être stockée euh, en termes abstraites, comment elle va être euh, véhiculée à travers les différents services ou les applications, les types de requêtes qu'on va pouvoir faire, les types de réponses qu'on va pouvoir faire, en fait on peut vraiment définir avec un langage donc, euh, spécifié par cette norme idéale, euh, vraiment tout, euh, tous ces échanges et tous ces, euh, toutes ces entités en fait, de, de communication. Du coup, euh, à partir d'une définition de service, de message, il y a une génération de code, donc une génération de code pour les services du client, donc ça sera le client, pour les services euh, du serveur, donc ça sera la génération de serveur code, et euh, ça définit un ensemble euh, de codes qui permettent de, de faire cette communication liée à notre description. Euh, Google, du coup, utilise euh, PROTO, enfin GRPC, utilise ProtoBuf pour Protocol Buffer, qui est un format de sérialisation euh, interlangage, enfin un multilangage, euh, qui permet d'avoir une abstraction en fait quel que soit le langage euh, on peut définir avec ce langage abstrait euh, quelles seront nos entités de données et comment on va aller les diffuser et après donc euh, le générateur, enfin l'outil automatique ProtoTool euh, proto euh, permet euh, selon une, un langage chip' C++, plus, plus java, Python en l'occurrence ce qui nous intéresse de, euh, de créer ses réalisateurs, de créer ses services tub donc euh, les tunnels de communication, de, de créer euh, même la validation il euh, y a tout un ensemble d'éléments qui sont très intéressants qu'on devrait tous toujours avoir, euh, qui sont gratuits parce qu'on a pris on a pris le temps de faire de la spécification, euh, dire ce qu'on allait euh, manipuler comme données, comment on allait les transporter, et du coup euh, on peut générer automatiquement un ensemble d'outils euh, qui vont beaucoup nous utiliser, euh, beaucoup nous euh, nous servir. <rire> euh, du coup, gRPC, c'est open source, euh, c'est un framework RPC. Euh, ça utilise protobuf, principalement c'est multilangage, bon, c'est à peu près ce que j'ai dit en fait. <rire> et du coup, ça fait de la sérialisation, des sérialisations en binaire, donc c'est euh, orienté à performance. Du coup, euh, sur une projection Python, euh, du coup, euh, on, donc on a des implémentations de serveurs, des implémentations de clients, euh, les includes deviennent des imports et on va utiliser les euh, clients stub et, et serveurs stub euh, qui ont été générés automatiquement depuis notre description euh, d'interface. Euh, le truc qui est plus plus encore, c'est que euh, tout ce qu'on génère, tout ce qu'on définit, tout ce qu'on implémente est euh, de base ou nativement euh, distribué. Donc euh, tout fonctionne par des connexions euh, TCP ou UDP, Bon, je ne bon, sais plus quelle couche ça utilise. Mais grosso modo, on est naturellement en fait, euh, dans un environnement distribué. Euh, une autre vision possible, c'est le workflow GRPC où euh, à partir d'une définition, euh, on a une compilation par euh, protoc et euh, selon la cible, donc euh, Go, Python, C++, y a, y a, y a, c là c'est juste un exemple. Il y a sûrement, je ne sais plus de mémoire, mais il y, y, y a pas mal de langages supportés. Euh, Définissent donc une génération de code et à partir, euh, donc c'est des, des euh, interfaces, donc c'est abstrait, et à partir de ces interfaces, on fait euh, une implémentation qui permet de définir des serveurs gRPC pour nos différents services et des clients qui vont utiliser ces services. Euh, du coup, euh, dans le workflow, là, par exemple, dans notre cas euh, de, de tweet d'analyse de tweet, euh, on envoie des, des tweets, euh, on envoie des tweets sur les, les serveurs. Euh, donc, il y a un serveur qui est pour le stockage, un serveur qui est pour l'analyse, donc NLPS NLP ici. Et, euh, et on utilise après, je, bon, là, c'est juste l'architecture en fait, de l'application. j'essaie de séparer en fait, euh, la notion d'outil, la notion de serveur, la notion de service. Euh, et là c'est des liens pour accéder au, au, au code euh, si vous voulez regarder comment c'est. Euh, du coup je vais parler un peu rapidement de la stack techno euh, que j'ai utilisée, donc euh, je développe pas mal sur PyCharm, un peu Visual Code, j'ai fait principalement sous Debian mais j'ai aussi utilisé Windows 10 avec VSL et Docker sous Windows, et du coup euh, sur cette version de Windows ça marche plutôt bien euh, pour ce type d'échelle en tout cas d'application. Uh, Python 3.7.2, j'utilise Pinantik pour la validation, PyTest pour les tests unitaires, PyAnv pour les interpréteurs, jrpc, donc là c'est des informations si vous voulez euh, démarrer from scratch par exemple, vous pouvez partir de ces, de ces versions qui, pour ce projet, ont été stables. Euh, du coup là c'était pour l'analyse de texte et les tweets, et là c'est la, euh, enfin, la stack storage, donc avec MongoDB, euh, j'utilise une image docker CentOS euh, et j'utilise PyMongo. Euh, comme package donc voilà pareil c'est un titre informatif si vous voulez démarrer ce type de projet hein, par rapport au lib euh, du coup on va partir je vais vous montrer un peu euh, comment j'ai défini mes entités euh, quel type de fichiers ça a généré l'implémentation que j'ai fait euh, Python euh, du coup on part de l'idl euh, via protobuf on génère euh, à partir d'interface euh, du code donc euh, si vous voulez regarder, il y a un dépôt euh, Github et aussi j'ai envoyé sur euh, PyPyTest euh, euh, parce que je package euh, toutes, euh, toutes mes applications, euh, donc il y, y a un paquet qui est récupérable par euh, pip, euh, pip install. Euh, donc Par exemple là on va regarder euh, donc, Proto qui définit les, euh, les fichiers Proto qui sont les fichiers d'interface. Euh, par exemple, pour le storage service, on définit euh, une requête pour store tweet request avec un tweet, on définit euh, une réponse, donc euh, là on renvoie le nombre de tweets qui ont été euh, reçus et le nombre de tweets qui ont été enregistrés, et on définit un service donc qui est euh, store tweet stream, qui prend un, un stream de requêtes et qui renvoie une réponse. Euh, le truc qui est pas mal, c'est un outil que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qui est euh, MyPy Protobuf qui permet de générer euh, un fichier MyPy, euh, euh, un fichier MyPy euh, qui permet de faire des, euh, de l'inspection et des liens entre le, les fichiers générés et par euh, un, un, un éditeur comme PyCharm qui arrive à retrouver ces petits euh, quand on inspecte euh, les entités. Euh, du coup euh, par un tweet c'est une structure qui a euh, des attributs, créatida, User ID, etc. Euh, du coup, au moment du service, euh, donc là c'est storage Stream, storage euh, tweet stream, on définit dans le, la signature du service en fait, le protocole de communication donc il y a, y a plusieurs, euh, plusieurs possibilités, on peut faire du unary euh, communication one to one, on peut faire du streaming donc côté serveur qui envoie plein de requêtes, côté client qui renvoie plein de réponses, ou en biais directionnel, en stream to stream, là en l'occurrence c'est un Stream euh, donc client side, c'est le client qui envoie plein de tweets et le serveur envoie qu'une réponse. Donc c'est ce qu'on voit en violet avec stream et returns où il n'y a pas de l'absence de stream du coup. Euh, du coup là je sais pas si ouais, on va pas avoir grand chose. Ouais. Euh, du coup là on est sur le, la génération de code. Donc euh, à partir des protos, ça génère euh, du code automatiquement. Par exemple, typiquement, là c'est le tweet-feature-service où euh, on a euh, compute-general-sentiment-of-user qui est un, un des services qu'on a défini dans les proto. Euh, donc là c'est le même type d'exemple avec les mêmes types d'entités. Euh, donc ça génère, euh, ça génère un serveur. Euh, pour générer le serveur, moi j'utilise euh, setup... Enfin ouais, je suis de l'ancienne la, école entre guillemets où je blinde mes setup en, en PY. Où je fais des euh, des, euh, des commandes classes euh, qui qui par moment en l'occurrence euh, appellent euh, l'utilitaire euh, euh, l'utilitaire bon l'utilitaire euh, pro, proto tool pour euh, générer à partir des protos les, euh, les fichiers les, euh, les fichiers de serveur les implémentations de services euh, donc là ça définit les clients stub et serveurs stub donc c'est les tunnels euh, les tunnels de communication donc ça c'est vraiment c'est des interfaces et après on va s'intéresser euh, à l'implémentation de ces stubs euh, Donc là, hop, à partir des, des, euh, de la génération d'interface, on va vers l'implémentation Donc euh, par exemple, un, on va voir quelques, quelques exemples d'implémentation euh, par exemple pour le euh, server storage euh, donc le serveur d'implémentation et le serveur d'application où euh, donc on, on récupère l'interface abstraite, par exemple storage serviceur et on implémente par héritage donc le storage service qui implémente store stream strip donc qui reprend la signature définie dans le proto et après on implémente le côté effectif en fait du service donc là c'est par exemple pour l'insertion d'un tweet donc après la partie métier c'est par relativement c'est utilise mongo euh, et après, on a des notions pour le serveur. Par exemple, on doit définir un, un serveur, donc on doit, euh, doit faire une boucle, une boucle de, de serveur. Donc là, c'est utilisé par serve block true euh, Et dans serveur, l'idée, euh, c'est de définir un, enfin là, ça dépend comment l'utiliser, mais du coup, on peut définir un démon qui tourne à l'infini, qui attend les, euh, enfin, qui, qui est chargé de, de répondre aux requêtes gRPC euh, via et exposer un port pour le serveur. Euh, du coup là moi j'étais, euh, comme je disais dans la stack, j'étais sous Windows et Linux donc je m'intéressais à les particularités Windows et, euh, et comment sous Linux ça fonctionne, donc avec les systèmes de signaux et après euh, bah, sous, sous Windows il n'y a pas de, vraiment de signaux il me semble. Du coup on doit trickser avec un slip euh, et tourner à l'infini. Bon, bon, Je ne suis, suis pas un expert euh, en programmation Windows donc il euh, y a peut-être sûrement moyen de faire des choses plus intéressantes. Euh, du coup là c'est un exemple euh, de récupération de tweet donc utilisé, euh, à l'époque je n'avais pas accès à Twitter API donc euh, j'ai utilisé un, un, un soft euh, Twint euh, que pu, euh, qui, euh, qui est un programme Python et du coup je me suis mis au dessus et je euh, j'ai arpissifié euh, avec des euh, multi-threads multi, multi, euh, multi et multi j'ai fait deux implémentations là-dessus, euh, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse euh, donc du coup là l'idée grosso modo c'est création du STUB donc c'est le channel de communication RP, euh, RPC STUB qui lui euh, définit euh, le côté, euh, la disponibilité en fait de, euh, de la création de ce tunnel donc euh, il faut que le port soit libre, il faut qu'il euh, qu y ait un host en face et euh, du coup il établit le, la connexion et, euh, et à partir de ce moment là il peut avoir une communication entre le serveur euh, où qu'il soit et le client où qu'il soit euh, et répondre aux requêtes du service donc là, ouais, c'est juste des explications par exemple, sur la connectivité, donc ouais, c'est un peu du détail. Euh, du coup, par exemple, là, c'est un exemple de, du service euh, Tweet Feature, donc, qui fait du processing des tweets et euh, qui regarde par exemple Top User Sentiment Detect Language. Donc euh, c'est un exemple d'implémentation euh, de ce service. Donc grosso modo, c'est euh, ce service euh, se connecte à la base, récupère les tweets. Euh, fait du processing, donc là j'ai utilisé Panda et, euh, et, euh, et appelle euh, euh, le processing donc selon ce qu'on veut faire. Par exemple là sur le calcul de, de sentiment, j'utilise euh, normalement j'utilise euh, TextBlob. Puis bon, là j'ai utilisé un peu comme une euh, comme une, euh, une lib. Je ne suis pas rentré dans les détails, hein, mais grosso modo ça me donne un score et une polarité en fait sur à partir d'une chaîne de caractères et le tout en fait, c'est que j'encapsule dans des entités euh, donc les messages et euh, je réponds via, via des services. Euh, pour détecter long c'est dans le même esprit, euh, j'utilise une leap euh, qui permet d'apporter une chaîne de caractères, donc là en le cœur, j'ai utilisé celle de, de spaCy qui, euh, qui fait une analyse euh, par rapport au texte, me renvoie un, une langue et un score. Euh, du coup là, ouais, cette application, elle est, euh, enfin, cette mini application, elle est assez récente, donc elle est encore working in progress. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment le côté euh, architecture. Euh, comment euh, conteneuriser ou séparer en fait euh, ce qu'on veut faire et comment le faire. Euh, je je m'intéresse pas mal aussi au, à toutes les notions de, de champs de responsabilité. C'est-à-dire, c'est par exemple, j'ai un collaborateur qui travaille sur le feature processing, il y a un collaborateur qui est plus, par exemple, spécialisé sur le stockage de données ou le le storage, en l'occurrence notre service. Euh, je trouve c'est intéressant en fait d'avoir vraiment des, des choses containerisées, des choses bien séparées. C'est ce que j'ai essayé de faire dans ce mini projet. Après, ce dont je n'ai pas parlé parce que euh, j'avais qu'une heure, <rire> euh, les tests unitaires, qui est une partie euh, importante clairement. Et, euh, et du coup, y a, on pourrait faire presque un talk euh, juste sur les tests unitaires, euh, comment les faire bien, comment, le, enfin tout ce qui est moquage, et même tout ce qui est lib qui supporte euh, GRPC. Euh, là j'ai pas parlé de déploiement et d'infra, et de euh, performance monitoring, c'est des sujets qui m'intéressent, mais euh, du coup il faut que je, je monte en expertise dessus. Euh, j'ai pas du tout parlé de sécurité. <rire> ça c'est un truc par contre, c'est en euh, to do, il euh, faut que je monte en compétence dessus. Hein. Euh, par rapport à GRPC, euh, par rapport au recul, là quoi ça fait trois ans que j'en fais. Euh, en pro, c'est que j'ai vraiment aimé le côté, la notion de paradigme euh, et de philosophie qui y avait derrière le pattern d'architecture. Cette séparation, en fait, euh, cette séparation entre les, les services, les, les données, de découpler fortement euh, tout ce qui est stockage, du processing, des, même des types de processing limite. Euh, après, un, quelque chose qui est vraiment très agréable, c'est tout ce qui est génération de code. C'est-à-dire, euh, en rentrant dans cette philosophie, en rentrant dans ce framework, on a vraiment accès à à tout un ensemble de codes générés, de schémas de validation, ce que je mets après, à partir de la spécification en fait on crée de la validation automatiquement on crée des servisateurs, on crée euh, euh, même du, euh, de la gestion, par exemple, de, par exemple on a fait de la distribution de calcul euh, via gRPC via où on a des serveurs avec un nombre de clients qui pouvaient se connecter et ça paralyse euh, automatiquement donc il y, y a vraiment des choses euh, intéressantes qui viennent gratuitement et qui sont liés à la façon, euh, le mindset, euh, la façon dont l'esprit en fait, s'oriente pour, pour entrer dans, dans ce pattern. Euh, et donc ce que je disais, ouais, donc la distribution c'est aussi un plus euh, d'avoir quelque chose de distribué quasi euh, gratuitement, il n'y a pas d'effort particulier en fait, à, pour, pour avoir ce gain. Euh, donc euh, ouais, au final, y a, y a, ces plus ils sont vraiment très forts. En moins, il euh, y a Bollerplay, donc c'est l'ensemble du code qu'on répète souvent. C'est euh, assez, assez gros quand même. Euh, créer créer les, les serveurs, créer les, les outils de connexion, de checker le, la disponibilité d'un serveur, etc. Euh, la verbosité, euh, pour faire des imports, ne serait-ce que les imports. et Le nom, c'est souvent des noms à rallonge puisque c'est des noms générés, euh, donc ça, ça, peut, ça peut être effrayant et ça, ça peut être désagréable à écrire. Et une forme de complexité, c'est un peu les retours que j'ai eus en entreprise quand j'ai présenté les, la technologie et ce type d'outils. Il y a, y a un, un recul un peu instinctif du wow, « waouh, ça a l'air super complexe ». Je pense que ça vient principalement de ma communication, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose derrière qui est... Il y a une forme de complexité, on paye un certain prix, mais pour un, je trouve il y, a, il y a des choses vraiment très positives. Par rapport à ces, à ces cons, il y a, il y a des, des to-do. De, enfin, J'ai des débuts de réponse, par exemple pour le boilerplate, donc Cookie Cooter, qui permet de templétiser des, des projets. Donc, je travaille là-dessus en ce moment. Patcham qui règle les problèmes de verbosité. Bon. La plupart du temps je, je tape par rapport à ce, le code qu'on a vu, j'ai tapé peut-être 15% de, de toutes les screenshots de code. Et en fait, c'est que de la complétion. Enfin, j'utilise énormément la complétion. Et des outils comme MyPy peuvent utiliser pour, pour cette complétion. Après la complexité, ben, c ouais. ben, c ouais. je ne sais pas encore comment la réduire. Je ne sais pas si c'est possible en fait. Donc, euh euh, au final, euh, bon, euh, je, je trouve quand même que c'est une technologie intéressante. Euh, Il euh, y a des gains vraiment très forts. Euh, j'adresse euh, les connes enfin euh, c'est des projets, euh, j'adresse les connes euh, en ce moment. Euh, J'avance dessus. <rire> euh, donc voilà, c'est tout pour moi. <rire> hein si vous avez des questions Ouais, du coup, là sur le. Ah, j'ai oublié le terme, mais grosso modo, c'est savoir euh, qui est où. Euh, gRPC offre pas de solution, euh, en tout cas en Python euh, là-dessus. Le naming, naming quelque chose, bon, bref. Euh, du coup, là, moi, je montrais dans l'ancien projet que j'ai fait, euh, plutôt euh, SIG, euh, où j'utilisais Consul. Euh, Consul peut être utilisé pour, euh, pour faire de la. Euh... Ah, j'ai oublié le nom. Euh, en gros, c'est donner un nom à un service et lui dire à quel endroit il est. Euh, du coup après euh, moi j'adresse ce problème comme euh, du genre la couche infra donc Docker Compose et euh, bon après il faudrait que je fasse des trucs un peu plus sérieux hein. mais grosso modo on écrit, euh, on écrit euh, quel service utilise quel port et, euh, et c'est comme ça qu'on résout, qu résout les noms et qu'on résout l'accès au service ouais. je t'en je t'en prie Là, est mm. euh, bonne question. Euh, sur euh, GRPC, oui, je pense qu'il y a des, euh, des utilitaires. Euh, moi, en l'occurrence, je je moque pas, le, enfin, je, euh, je moque pas le, le GRPC. En fait, je le fais en local euh, pendant les tests euh, sur, euh, sur ma machine de dev. Donc, je simule le fait d'être en environnement, juste sur une machine, en fait. Euh, du coup quand même je fais un je fais des features pour, pour qu'il y ait 150 stubs euh, qui s'initialisent. Euh, après le, le mock il se fait principalement autour de st euh, stockage de données. Euh, après le stub, euh, j'essaie de me rappeler de tête. Euh, il me semble que je fais, je fais, rien, de, je fais rien de très compliqué en fait, sur euh, l'initiation en fait, des serveurs. Hein. Ouais, et du coup euh, en fait là, par rapport à l'architecture de mon logiciel, c'est vrai que je sépare sais, je sais les clients, des serveurs, etc. Donc le serveur, lui, euh, ce qu'il teste, c'est... Euh, il teste principalement euh, les services qu'il expose. Le client, lui, il expose le fait de pouvoir appeler ses services. Mais typiquement, par exemple, dans le test euh, du client, euh, j'ai pas un import du serveur en fait. J'ai juste un import de, euh, des protos. Euh, et des fichiers, euh, enfin des choses euh, générées, mais du coup, euh, j'essaie vraiment de séparer, quand je suis sur le serveur, je teste euh, tous les services du serveur, et qu'il peut répondre à l'interface qu'il a définie, quand je suis sur le client, je suppose que le serveur fonctionne, parce qu'il a été testé de son côté, et le client lui s'intéresse à faire les bonnes requêtes et à processer correctement en tant que client ce qu'il veut faire. Euh, ouais, la gestion des erreurs, c'est euh, un, euh, un sujet un peu plus compliqué. Euh, du coup, GRPC a euh, un système... En fait, il renvoie un message euh, s'il y a quelque chose qui ne se passe pas. Enfin, par exemple, typiquement, si le client envoie une requête et que le serveur plante, le client va recevoir une, une réponse GRPC qui dit que euh, le, euh, le serveur n'a pas, euh, pas pu répondre à, à la requête. Pareil, s'il y a une déconnexion, s'il y a un problème de réseau, il y a des, des messages associés qui sont des messages système de GRPC. Euh, après, ça peut être intéressant, voire même c'est extrêmement conseillé de définir un ensemble un peu comme les exceptions sous Python de, de, de, si on peut avoir un, des scénarios en fait, d'échec, de les prévoir et de créer des messages dédiés. Euh, sous Python, ça reste quelque chose de work in progress sur euh, le fait d'envoyer des informations ou d'envoyer des données euh, sur la levée d'exception euh, côté GRPC. Euh, sous Go, je crois qu'on peut aller vraiment beaucoup plus loin, on peut vraiment envoyer exemple, des, des stacks euh, Enfin, des trackback, trackback, euh, track de qu'est-ce qui s'est passé, ou, euh, des même envoyé des données, etc. Euh, L'implémentation gRPC Python n'a pas autant de flexibilité euh, actuellement sur euh, vraiment gérer totalement euh, la, les erreurs. Après, les problématiques soulevées par gRPC, par exemple, typiquement pour la disponibilité des serveurs ou pour la, euh, les connexions qui, qui échouent, c'est très proche de toutes les autres problématiques de, quand on fait du distribué. Euh, de savoir est-ce que quelqu'un m'écoute de l'autre côté, ou est-ce que je peux accéder à quelque chose, euh, c'est plus global que JRPC. Hein. Mais c'est euh, un gros sujet, et c'est un sujet que je dois euh, monter en expertise. Hein. Ouais. Non, c'est... Euh, enfin, ouais. euh, on pourrait. Euh, protobuf évolue, euh, enfin le, le protocole de description évolue, euh, de mémoire, on pouvait faire des unions, euh, genre il n'y a depuis pas si longtemps que ça. Après, c'est très. Euh, genre des strings, des entiers, euh, des tableaux. Euh, on peut faire du raw aussi. Nous, on l'avait utilisé dans le crawler, par exemple, on envoyait des images, euh, enfin des, des sous-échantillons sous, sous d'images, mais ça restait des images. Donc on envoyait des, des, des, des raw binaires. Après, il y a. Genre typiquement, le raw binaire, par exemple, c'est le moyen de rentrer le plus facilement, euh, d'envoyer de, tout et n'importe quoi, mais bon. Ah non, euh, non, pardon, oui. Ouais. Bien, euh, euh, ah, genre, euh, ah oui, à la BKMQ par exemple, sur euh, des notions de... Ouais, ouais. Non, là, là c'est les, les trois que j'ai montrés, euh, donc Unary euh, et euh, Stream. Euh, et ces combinaisons, les, de ce que je sais, c'est les seules qu qui sont euh, supportées actuellement. Et je pense que c'est une bonne chose de limiter euh, les <rire> la variété des, euh, des communications. Euh, en fait, plus on fait de façon de communiquer, et plus on a de chances de trouver des moyens très subtils et très pervers de se tromper et de mal communiquer ou d'avoir de des effets de bord. Donc euh, je, je, faudrait, je faudrait que je regarde, mais je pense que c'est une démarche volontaire de limiter euh, les protocoles de communication. De la part de Google. Allez, je vous remercie. <rire>